Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, spécialement une vidéo sur Facebook. On fait cette petite vidéo là pour vous dire que ça y est, c'est officiel. Bodyfit Martial Art est ouvert. Aujourd'hui, on vient juste de déposer les affiches en ville avec euh, l'eau. Voilà l'eau qui va se rentrer. Avec Aymana aussi. <rire> Et Ahimiti. Voilà, c'est dedans. Ça se passe super bien, euh, on est en train de déposer les affiches, en fait ce qui est cool c'est qu'il y a plein de gens qui sont quand même motivés à distribuer les affiches et ça fait vraiment chaud au cœur, qui sont, voilà, sont à fond dans cette initiative-là. Bon là on se dirige vers euh, la gendarmerie, la ministre municipale là. Bon, On appelle un sponsor. Allô bonjour Allô ah, et veux... <rire> Là on va essayer d'aller voir euh, l'administration, enfin je sais pas si qu'on traite l'administration. Là où il y a la ministre euh, par là-bas quoi. <rire> et puis on va essayer de demander euh, si on peut coller nos affiches là-bas. l'idée, c'est de développer, si tu veux, une démarche axée sur le sport et la bonne hygiène alimentaire. Au niveau de l'administration, parce qu'on est quand même énormément. C'est une initiation. C'est une initiation, en même temps, à des démonstrations, des co-collectifs. C'est tout public. Yo les amis, tant que là on va manger un petit mcdo avec maybe oh, on est bien blanc là ouais que de la bouffe diététique c'est des cookies végétariens hein c'est de la viande vegan du vegan c'est une sans huile voilà, on a déposé les affiches, on compte sur vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez les tickets, c'est 500 francs d'entrée et les bénéficiaires pour l'association des femmes battues. Et là en ce moment, on est chez Nathan parce qu'on est en train de préparer une vidéo super super spéciale juste pour vous. Nathan, tu viens de dire coucou Allez Nathan, mets ton pied. Allez. Bon, la petite... <rire> On vous a préparé une vidéo super top, on est quand même en du résultat, on vient juste de le voir. Il reste quelques détails à faire mais sinon euh, c'est cool. C'était chiant de coller les <rire> <t 'es riche>. <rire> <rire> On a fait ça dans la bonne ouais, des gens euh, super agréables, plein de fou. nouveaux contacts. Ouais, c'est ouais. en fait. drôle. Ouais. Regardez les, euh, les, les feux. Mmh. <rire> Regardez les endroits stratégiques où on a posé nos affiches. Voilà. Envoyez-moi des snaps aussi, de, des affiches en ville. On pourrait même faire un concours aujourd'hui, ça fait 10 affiches, trouver en ville. Et... Celui qui trouve le plus d'affiches. Ouais. On vous donne un lot le samedi 11. Aussi. Un cadeau McDonald's. <rire> C'est euh... clair parce qu'en fait on, on est parti voir McDonald's aussi pour voir s'ils pouvaient sponsoriser le truc, quoi. mais bon, on sait jamais. Hein. Mais lui Mais C'est Il pas L'événement se situe à Philanthropie derrière Odyssée de 10h à 15h le samedi 11 août. Il y aura tous les sports, de toute façon sur la fiche, mettre en barre d'infos tous les sports qu'il y aura. Plein de cadeaux à gagner également. N'hésitez pas à partager cette vidéo là à tous vos amis. Dites-leur de venir s'ils sont intéressés, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Je tire à l'arc. Ah ouais. à l'arc. N'oubliez pas de partager cette vidéo et venez nombreux le samedi 11 août. À la salle Philanthropique.